Ça, ah, tu vends mon pays Oh, il est vraiment joli, mi ferait toute polie Elle, elle est vraiment très belle, avec son petit zier Moi mi aime à elle Dubois comment il est à la réunion, c'est Tigeant Point, tuto, vidéo, guitare débutant Donc aujourd'hui nous voyons Jérôme Payette Miemaou, ou, ouh, cousin, à ou avec 4 notes, donc ma voix est un petit peu cassée aujourd'hui, désolé, 4 euh, notes, le la mineur, le fa, le do et le sol. Euh, si t'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne, active la petite cloche pour les prochaines vidéos que tu joues et sortes. Et puis nous commence de suite après l'intro. Ok les amis, donc euh, allons voir les notes ensemble, donc, les notes c'est quoi, j'ai dit le La mineur, ok, La mineur, ok, ensuite on a le Fa, Ensuite, on repart sur le Do. Et pour finir, sur le Sol. Uh -huh. Ensuite, on va passer directement sur la rythmique de la main droite. <rire> ok, donc, le La mineur. Donc, ça fait... Ba oba oh, ba oba oh, ba ba oba. Oh, ba ba ou oh, ba ou oh, ba, oh, ba La. Fa. Do. Sol La Fa Do Sol Ba au oh, bas oh, bas Ok Ba bas au bas Voilà voilà Il commence la chanson sur le La mineur Ça, tu mon pays Fa a propos sur le Do, l'il est vraiment joli, Do, mi frais toute poli, le Sol, et à part sur le La, elle, elle est vraiment très belle, Fa, avec son petit yeux couleur à l'arc-en-ciel, moi, mi, ma, elle, le Sol. Donc il reste une boucle du début jusqu'à la fin, La mineur, Fa, Do, Sol. Chaque fois, il passe côté de moi Frisson, il monte des sémoins Il et contrôle moi Trop joli, tout le bon bougie qui garde à des manières manière pour craindre à l'île Mais mamie pas Et Nicolas, il était en soirée Dans l'air, il arrivait. toutes Tout le monde l'arrête causer Il a pris mon main vite je dans un slow, l'homme manque des pattes dans mon dos, mon corps t'écoute depuis mon cerveau. Moi t'es aîné, moi t'es pareil, un badin dans mon bouche, mon langue des rôles pour pas la pagaie est causée. Voilà Dubois. voilà le tuto se termine. Encore une fois, merci de regarder jusqu'au bout, mets un petit pouce bleu si ça t'a plu, partage la vidéo, commente si tu as des choses à dire, et puis euh, oublie pas bientôt le grand jeu des abonnés. Donc euh, abonne-toi à ma chaîne, active la petite cloche pour mes prochains tutos, et on se retrouve pour une prochaine vidéo avec Tijan. Doubois!